Bonjour et bienvenue, je suis Christophe Chompton, agent immobilier passionné et nous allons continuer de travailler sur la prospection. Nous avons vu que la prospection est le socle de votre activité et que ce socle repose sur trois piliers BFM, Branding, Farming, Marketing. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Branding, le Personal Branding. Nous avons vu en effet que, compte tenu de la concurrence existante, vos clients ont besoin d'avoir des repères ont besoin de vous remarquer. L'objectif de votre personal branding, ça va donc être de construire une image, de la valoriser et de la diffuser. L'intérêt, c'est d'abord que vous allez la contrôler, c'est-à-dire que l'image qui va être diffusée va être l'image que vous voudrez diffuser. Ensuite, vous allez pouvoir augmenter votre visibilité et votre notoriété. La notoriété, c'est en fait le nombre de gens qui vous connaissent. Et puis, vous allez dans un deuxième temps élever votre degré de crédibilité, c'est-à-dire votre réputation va augmenter. La réputation, c'est plutôt le niveau qualitatif, c'est-à-dire ce qu'on pense de vous. Notoriété et réputation, ensemble, vont vous donner effectivement une visibilité plus importante et augmenter le degré de confiance spontanée qu'auront vos interlocuteurs. Alors, comment devient-on remarquable Comment devient-on connu et reconnu sur sa zone de conquête Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble. Nous allons procéder en plusieurs étapes. Il y aura d'abord une phase d'inventaire avec trois étapes, et puis une phase d'analyse et de formalisation. On commence par la phase d'inventaire. Il va falloir recenser tous les éléments qui vous caractérisent. On va faire, en fait, trois focus. Premier focus, ça sera un focus interne, c'est-à-dire qu'on va partir de vous-même et de votre perception des choses. Le deuxième focus sera un focus externe, on va demander à des amis, à des proches, de nous dire ce qu'ils pensent de vous. Et puis le troisième focus sera un focus marché, c'est-à-dire qu'on va demander à des clients pourquoi ils ont travaillé avec nous et quels sont les éléments remarquables qu'ils ont pu constater. En fait, dans cette construction de branding, nous devons répondre à trois questions. Ces trois questions, c'est « Vous faites quoi ?»,« Comment vous le faites ?» et « Pourquoi vous le faites ?». Alors, ça paraît simple comme ça, on va essayer de faire en sorte que ça reste simple, mais en réalité, c'est un boulot énorme que l'on a à réaliser. Pour vous aider, je vous mets à disposition un outil, un document, un tableau PDF, que vous allez pouvoir télécharger. Bien, on va donc commencer par le focus interne, c'est-à-dire votre propre perception des choses. Alors, surtout, notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Ça peut être des mots-clés, ça peut être des phrases types, ça peut être une couleur, ça peut être un élément vestimentaire, peu importe, vous notez tout, tout ce qui vous vient à l'esprit. La première question, c'est « Vous faites quoi ?» Vous allez me dire « Je vends des maisons ». Mais encore, est-ce que c'est le seul fruit de votre travail Quels sont vos résultats, vos ratios Quelles sont les preuves de ces résultats, les récompenses que vous avez pu recevoir, les prix, les labels, etc. Deuxième question que nous allons nous poser, « Comment vous le faites ?» Comment vous arrivez à ce résultat Quelle est votre recette Quelles sont les actions, les comportements que vous mettez en œuvre pour obtenir ce résultat Troisième question, pourquoi vous le faites C'est la question la plus importante. Pourquoi vous faites ce métier Qu'est-ce qui vous anime Qu'est-ce qui vous importe Quelles sont vos valeurs Quelles sont vos passions Qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin Quelle est la mission que vous vous êtes donnée C'est très très important. On va en fait répondre à la question qui êtes-vous, au niveau professionnel, en tout cas. Alors, sur cette question, il va falloir vraiment creuser pour aller chercher dans les émotions, dans les sentiments, dans votre histoire, vraiment des choses qui vous soient propres. C'est la partie la plus difficile, la plus compliquée. Et pour vous aider, je vais vous donner deux astuces. La première, c'est de penser à trois ou quatre situations dans lesquelles vous vous êtes senti, au niveau professionnel ou personnel, dans ce que je dirais une plénitude presque parfaite, en tout cas des vraiment grands moments de votre vie. Qu'est-ce que vous avez ressenti Quels étaient les éléments particuliers à ce moment-là La situation. Deuxième astuce, si vous avez du mal, pensez à trois ou quatre personnes que vous admirez particulièrement. Que ce soit des personnages réels de votre entourage, des personnes publiques, ou que ce soit des personnes fictives, peu importe, pensez à ces personnes, pensez à ces personnages, essayez de voir ce qu'elles ont de particulier. Et ce qu'elles ont de particulier, il y a de fortes chances que ce soit ce que vous développez quand vous êtes au meilleur de vous-même, quand vous êtes au top. Listez tout ça, faites-le sans vraiment vous mettre de barrière. Mettez un maximum de choses, on fera le tri après. Deuxième élément, deuxième étape, ça va être le focus externe. Là, vous allez demander à des amis, des proches, des gens de votre entourage, de vous donner leur perception des choses. Qu'ils définissent, euh, ben, d'après eux, euh, ce que vous faites. Et d'après eux, comment vous le faites. Ce qui est intéressant, c'est de choisir des gens qui ne sont pas dans le métier, et éventuellement une ou deux personnes qui sont dans le métier, un hein, ou deux collègues, par exemple. Et ces gens-là vous diront des choses qui veulent dire, en fait, par exemple, sur le comment, ce que tu fais... Ben, c'est quelque chose que nous on ne fait pas, tu fais différemment des autres et ça sera d'autant plus pertinent. Troisième étape, c'est le focus marché, vous allez demander à des clients et éventuellement à des non clients, des gens par exemple qui n'ont pas commencé par travailler avec vous et qui s'y sont mis ensuite, vous allez leur demander ben, pourquoi ils ont travaillé avec vous et d'après eux, même chose, vous faites quoi, comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Et Pareil, vous allez accueillir leurs ressentis de manière totalement objective, sans jugement et avec patience parce qu'il va falloir leur laisser le temps d'accoucher hein, et de vous dire des choses qui soient, qui soient vraiment euh, au-delà du simple « vous vendez des maisons ». Alors, vous avez récupéré beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments qui sont un peu euh, en vrac. La première chose que vous allez faire, vous allez essayer de les classer pour retrouver des thèmes. Et je pense que vous allez retrouver des thèmes des choses qui se recoupent, que ce soit des qualificatifs, que ce soit des mots-clés, que ce soit des phrases-types, que ce soit des dieux, des couleurs, des personnes, tout ça qui gravite autour de quelques, de quelques idées qui sont vraiment des idées importantes. Et puis ensuite, ben, si dans votre métier vous voulez être un CAID, eh bien, on va utiliser cet acronyme de CAID pour faire un tri. C pour cohérent, A pour authentique, I pour important aux yeux des clients et D pour différenciant. On va donc passer dans ces quatre filtres les éléments que vous avez recueillis. Cohérent, vous devez recueillir des éléments cohérents. Par exemple, vous avez, vous, plutôt la perception d'être réactif. Vos amis ont plutôt tendance à vous dire que vous laissez traîner les choses et puis vos clients ne l'ont pas du tout évoqué. On va donc éliminer ce premier élément. Donc vous allez passer au filtre de la cohérence. Deuxième élément, authentique. Les choses que vous allez évoquer, alors celles que vous avez évoquées, vous, il y a de fortes chances qu'elles soient authentiques et qu'elles qu vous correspondent. Par contre, peut-être que votre entourage ou vos clients ont émis des choses qui ne vous correspondent pas vraiment. Vos clients ont dit que, bah, d'après leur perception, vous étiez quelqu'un d'organisé. Et en fait, vous êtes particulièrement bordélique. Je vous conseille, là aussi, d'éliminer. I. Important pour vos clients. Dans ce que vous avez recueilli, vous allez filtrer en partant de ce qui est important pour vos clients. Et c'est ça que vous allez mettre en priorité. Par exemple, vous avez euh, inscrit, vous et vos amis, votre sens de l'humour. Très bien, mais vos clients s'en fichent royalement. Ils vous ont trouvé sérieux, alors on va garder le sérieux. Et puis différenciant, différenciant ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez garder des éléments, ils ne sont pas des éléments consensuels. Euh, si vous me parlez de confiance, de proximité, ce que tout le monde dit brasse à longueur de temps, vous ne serez pas différenciant, vous resterez un paquet neutre avec son taux de nicotine, et puis il n'y aura rien d'autre et vous ne serez pas plus coloré que les autres. Donc vous devez absolument sélectionner dans ce que vous avez recueilli les éléments qui sont différenciants, c'est-à-dire qui font que vous êtes particulier, différent de vos confrères, en tout cas différent de la masse. Alors maintenant que vous avez fait ça et ça ne va pas se faire en 5 minutes, il va falloir un peu de temps et il faut même, normalement, beaucoup de temps et j'ai envie de dire que c'est un chantier permanent, de temps en temps il faut revenir dessus. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ben C'est quand même une question assez intéressante. La question à vous poser, c'est quel est l'objectif de votre personal branding C'est-à-dire en clair, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous C'est ça la vraie question. Pourquoi, en tant que quoi, vous voulez être connu et reconnu Je vais vous donner un exemple tout simple, exemple perso. Si je prends la liste des éléments que j'ai retenus, il peut y avoir la passion, la pédagogie l'humour, il peut y avoir euh, les idées nouvelles, ou en tout cas euh, la volonté de chercher des solutions créatives, il peut y avoir euh, l'envie d'avoir de l'impact euh, sur les autres, il peut y avoir ce genre de choses. Donc c'est ça qui va servir de base à la construction de mon branding. Et je le synthétise d'une manière très très simple, en fait je le synthétise en trois mots, puisque chaque fois que vous me retrouvez, je vous dis... Je suis Christophe Chompton, agent immobilier passionné. Agent immobilier passionné. Agent immobilier passionné. Voilà, ça c'est la base de mon branding et je l'utilise sur tous les supports. De la même manière, vous allez donc vous poser la question, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous et quelle trace, quelle image vous voulez véhiculer Il faut évidemment que tout ça soit aligné, soit cohérent et cohérent avec vous-même. Il faut également que ça soit simple. Simple, facile à comprendre. Si un gamin de 10 ans peut comprendre, c'est bon. S'il faut avoir fait des études et être énarque pour comprendre ce que vous exprimez, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous avez donc maintenant des éléments qui sont dans votre quoi, vous faites quoi, qui sont dans votre comment, comment vous le faites, et qui sont dans votre pourquoi, pourquoi vous le faites. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à aller visionner une vidéo, si vous ne l'avez pas déjà fait, absolument inspirante, de Simon Sinek sur le pourquoi. Voilà, vous savez maintenant que le pourquoi est vraiment la base de votre personal branding, ce sur quoi vous allez communiquer. Mais vous avez également un comment et un quoi. On va en faire quand même quelque chose. Votre comment va en fait vous servir à enrichir votre offre de service. C'est-à-dire que vous allez venir augmenter l'offre de service qui est purement technique, le nombre de sites sur lesquels vous communiquez, etc. par ce que vous apportez, votre recette. Ensuite, le « quoi », c'est-à-dire ce que vous faites et vos résultats, eh bien, ça va être un faire-valoir. Mais là, vous n'allez pas l'utiliser directement. Parce que dire « je suis le meilleur, j'ai tel résultat, etc. », ça marche pas vraiment. En fait, là, vous allez l'utiliser avec des tiers, avec des clients, des témoignages clients, des avis clients. Vous allez faire parler les autres. Vous avez reçu un prix, vous avez euh, une chaîne sur YouTube, vous avez euh, des preuves sociales. Et c'est ça que vous allez faire parler. Imaginez que vous vouliez communiquer sur le fait que euh, vous vendez très vite. Pourquoi vous vendez très vite Eh bien, en fait, parce que vous êtes un spécialiste du marketing et vous mettez en place des outils absolument géniaux. Et que vous avez des témoignages clients qui disent, en gros, que vous êtes quelqu'un de sympathique et de réactif. Vous voyez bien que ça n'aura pas la même portée. Vous devez absolument avoir des témoignages, des avis clients, qui vont dans le sens de votre branding et qui vont venir appuyer les éléments que vous voulez mettre en avant. Donc on se résume, le pourquoi va servir de base à votre personal branding, votre comment va enrichir votre offre de service et votre quoi va servir de faire valoir et vous allez le faire porter par d'autres, par des tiers, par des clients, par des labels, par des reconnaissances, par de la preuve sociale. Ce qui est important, c'est que vous allez utiliser votre personal branding comme un outil d'influence. Cet outil va prédisposer vos contacts, vos prospects à travailler avec vous. C'est une bombe à retardement. Et grâce à ce personal branding, vous allez vous différencier avant même que les gens puissent rentrer dans un système de comparaison bête et basique de « lui il est sur tel site, lui il n'y est pas, lui il fait ci, lui il fait ça. Okay » OK? Et euh, je reviendrai éventuellement sur ce, cette notion, mais plutôt que vous différencier, c'est-à-dire de chercher à marquer des différences sur votre offre de service, eh bien, il vaut mieux chercher à vous préférencier. Et ça, c'est le boulot du personal branding. Votre personal branding va vous permettre de vous préférencier. Voilà, je voudrais maintenant vous féliciter d'avoir entamé ce travail et vous encourager. À le réaliser ça va prendre un petit peu de temps c'est un peu fastidieux ingrat mais c'est un super investissement et si vous le réalisez eh bien vous ferez partie du peu de gens qui a réussi à passer cette étape et vous verrez il y aura du retour n'hésitez pas à laisser vos commentaires à poser vos questions à bien sûr si vous avez oublié qu'à vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, à liker si vous avez apprécié, c'est sympa. Et puis, bah, en attendant de vous retrouver dans de prochaines vidéos, je vous souhaite de bonnes affaires et je vous dis bye bye